Aujourd'hui, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Nicolas Dupont-Aignan, c'est la tête de liste de Debout la France. Par contre, hyper autoritaire d'entrée le garçon. Non mais rien qu'avec le nom de son parti, il t'agresse. C'est hyper oppressant. Debout la France. Non mais t'as cru que t'étais mon daron File-moi 50 balles d'argent de poche et on en reparlera. Et... C'est pas parce que Brigitte Bardot veut te voir plus à la télé qu'il faut commencer à vouloir nous apprendre à donner la patte. Nicolas Dupont-Aignan, il a peur de rien. Il dénonce, c'est le Snowden de la politique. Pour dire que les péages sont trop chers, ça va soulever des barrières. Il offre à Hollande, président à l'époque, des lunettes pour voir la souffrance des Français. Pour dénoncer la facilité des trafics illégaux, il a passé la frontière franco-italienne avec une Kalachnikov. Pendant 15 jours, il s'est trimballé avec l'arme dans son coffre. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour passer les douanes en toute sécurité Habillez-vous comme Nico Et pour ça... Rien de plus simple. Soyez un sexagénaire blanc, bien rasé et en costard-cravate. Avec ce style, vous allez être le Pablo Escobar de Chamonix. Et il paraît que là-bas, il y a de la bonne poudreuse. Vous l'aurez compris, Nico, c'est un gars plein de convictions et il adore faire le ramdam. Et pour ça, il fait les choses en grande pompe. Quand il se présente pour les élections, il te déchire un faux billet de 10 euros pour te faire comprendre qu'il veut sortir de l'euro. Ouf, il va être compliqué à suivre sa campagne. Parce que si à chaque fois qu'il a un message à te faire passer, on doit jouer au times up. Nico par contre, il s'enflamme vite. Tu lui proposes de boire un verre, il croit que c'est un bait. Tu lui souris, t'as la bague au doigt. Pars vite en besogne le garçon. Regardez en 2017. Il a fait 2-3 marchés. T'as 4-5 mamies. On dû lui dire. Oh vous êtes mignon, on va voter pour vous. Président. Il est président. Non mais le type s'est comparé à Obama et était sûr d'être la surprise de 2017. Ouh, la bonne surprise Le gars a cru être une gogo danseuse à un enterrement d'une garçon. L'ego du bonhomme Dans la vie, il a deux passions Nico. L'histoire de la France et lui. Et franchement.. S'il arrive à l'Elysée, il va se faire un salon entier avec les portraits de tous les dirigeants français, de l'époque des Gaulois à aujourd'hui, avec sa tête photoshopée dessus. Et les Kleenex, c'est pas pour l'émotion. Nico, l'histoire de France, c'est son dada. Un gaulo bonapartiste pur et dur, droit dans ses bottes militaires. Lui, les belles valeurs de la France il les connaît. En 2017, quand Marine Le Pen, cette candidate, selon lui, incapable de gagner ni de gouverner, lui a proposé d'être son premier ministre, « Oh oui, madame, collaborons ensemble avec plaisir. Hein. » Il serait pas un peu golo, bonnat, pétiniste, le Nico Après, on peut pas lui en vouloir. Hein. C'est dans les valeurs de la France de collaborer. Et en parlant de figure historique française, Jean Jaurès disait « C'est qu'au fond, il n'y a qu'une race, l'humanité. » Bah pour le coup, Nico, il a pas de race. Et je comprends mieux pourquoi il veut conserver le patrimoine des églises. Les Girouettes, c'est la famille. Par contre... À force d'aller là où le vent nous mène, faudrait pas finir comme Notre-Dame et se brûler les ailes. Au revoir.